Good morning, les identités. Aujourd'hui, le lunis, ma vraiment de khay ben yitzrak vefani et dvora bat tester. Si vous êtes aussi des d'une prochaine, tu ne me chah contacter le 5 minutes éternel. Nous d'aujourd'hui ma certificat, ma que de lève, mishna bat georet, chnitga'evu bna'a ima. Lo choltzin velo meydamin, afilo horato shel reshom shel lo bikdusha veladatoh bikdusha. Vehashni à une, une qui aurait été convertie, qui a eu ses enfants qui se sont convertis en même temps qu'elle, avec elle. Eh bien, la Mishnah enseigne que le Kholtzin, ils n'auront besoin ni de faire la Khalitza, ni le Hiboum, par rapport à la femme de l'autre. Et la Mishnah me rajoute, Afilouhurato, Shallaru Shon, et même mieux que ça, même s'il y avait le premier qui a été... Euh, comment dire, conçu, fécondé, Horato, Horato, or, cest le, le mot Herayon, tombé enceinte, Herayon, Horato, était, il a été était fécondé, euh, du premier, Shelo Bigdusha, quand il n'était pas encore dans la Bigdusha, il n'était pas encore entré dans l'Israël, Veledato Bigdusha, mais qu'après il est né en tant que juif, Vasheni Horato Bigdusha, et le deuxième, il a été fécondé, et, conçu et né dans le peuple d'Israël. J'explique un peu mieux. Trois, trois situations, en fait. Il y a un couple de guérim, deux goïmes, de bons français, Christophe et euh, Catherine, par exemple, ils décident de euh, se convertir. Très bien, ils vont se convertir. Il y a maintenant les enfants qui sont encore à leur charge, lorsqu'ils sont petits, lorsqu'ils se convertissent, eux aussi, les enfants, on les convertit aussi. Les convertis, ils ont la possibilité après, lorsqu'ils deviennent adultes à 13 ans, de décider est-ce qu'ils restent juifs ou ils préfèrent rester goïm. Ça, c'est une gemara dans Ktuvot Daf Yudalef Amudalef, je pense. D'accord Ça, c'est un premier sujet. Maintenant. Donc maintenant, on a maintenant des enfants qui ont, ils sont convertis. Ils ont accepté après la conversion aussi. Et finalement, ils continuent à vivre leur vie. Ils se marient. Il y en a un qui meurt son enfant. La même dit, tu sais, l'enfant qui a tout d'abord été conçu alors qu'il n'était pas encore dans le cas d'Israël, il n'a pas de rapport de frère de père avec son frère. Ça, il faut le savoir, les guérim, selon la halacha stricte de la, la, la Torah, ils ont même le droit de notre entre frères et sœurs, si ce n'était que Ramim ont fait des décrets sur ça. Parce qu'ils n'ont pas de rapport de fraternité. À partir du moment où le, le, le, le Gol se convertit, il devient kekatan shenolad, comme un enfant qui vient de naître, qui n'a plus de rapports familiaux avec tout ce qu'il avait aux parents. D'accord Il y a certaines. Donc ils n'ont pas, maintenant, ils avèrent il avère que maintenant les frères qui sont nés dans la, dans la même famille du même père de la même mère, puisqu'ils sont nés begui yutan quand ils étaient encore Goy, ils n'ont pas de rapport de frères entre eux. De ce fait, lorsque un meurt, l'autre n'a pas la mitzvah de prendre sa femme. La Mishan me rajoute maintenant même mieux que ça. Même s'il y en a un qui a été conçu lorsque sa mère était Goya. Pendant qu'elle était enceinte, elle s'est convertie. Maintenant, il s'avère que maintenant, le petit qui va naître, c'est apparemment, il est né du. D'abord, le petit qui va naître, il n'a pas besoin de se convertir, il s'est converti par l'intérieur, l'intermédiaire de sa mère. Dans ce que, tant qu'elle est enceinte, la mère, quand elle s'est trempée, on y en migvée, en temps pour devenir juif, son fils aussi est devenu juif. Ça s'appelle Horato Shello Bigdusha Veledato Bigdoucha. Là, il a été conçu lorsqu'il n'était pas encore dans la Gdusha, dans la sainteté du Ham et après, il est né dans la sainteté du Ham Israël. Ce petit n'est pas, pas affilié à son père. Parce que son père, qui a, qui a planté la graine, eh bien, il a été encore goï, au moment où il a. Donc, il n'a pas de. Le fils n'est pas considéré comme son fils, selon la Torah. En l'occurrence, si après, maintenant, imaginez qu'on a maintenant trois frères. Le premier, c'était Benoît. Il est né quand il était goï. Le deuxième, allez, Avraham, il est né quand il était déjà juif, mais sans père juif. Et le troisième, c'est, on l'a appelé comment Allez, Yitzhak. D'accord Après, donc, Benoît, il n'a aucun rapport de fraternité avec les autres. Et la Meshach enseigne, même entre Abraham et Yitzhak, et eh bien même eux, même si c'est des frères de mère, attention, c'est des frères de mère, parce qu'à partir du moment où il est né de sa mère, qui était déjà juive, il est considéré comme le fils de sa mère. mais Il n'est pas considéré comme le fils de son père. Or, la Torah, elle nous a dit que le Misa de Hiboum, c'est qu'entre frères de père. Et le père, c'est pas le bon, il n'est pas considéré comme mon père, ne se fait qu'il n'y aura pas de Yiboum, d'accord Donc c'est ce que la Michel me dit dans l'histoire de Afilu Horato le Shelobigdoucha. Même si, un, hein, il a été conçu lorsqu'il était Shelobigdoucha, euh, qu'il n'était pas encore dans l'Akdoucha de Misraël, et que malgré tout, Veledato, Bigdoucha, et après il est né dans l'Akdoucha de Misraël, et le va et son autre frère, Yitzrak, Horato Velédato Bigdoucha, ça n'aidera pas malgré tout et ils pourront pas, il n'y aura pas de musée d'humain ima. Idem aussi pour une servante, une esclave, que, qui a été libérée avec ses enfants, même principe, il faut savoir, lorsqu'une servante, elle est une esclave, qui, a, qui accouche, les enfants qui vont naître, d'abord ça va être aussi des esclaves, mais ils ne sont pas affiliés à leur mère, ça veut dire que si un jour, le maître va vouloir libérer et la mère et les enfants, ils n'ont pas de rapport entre, entre frères et... Entre, euh, ni entre frères, ni, ni d'enfants de la mère, c'est comme, comme, comme le même statut que des guérimes. mais que des guérimes qui n'ont plus de rapport de, de, de, de liens familiaux entre eux, ça c'est du passouk, là on apprend que les, que les esclaves ont le même statut que tant qu'un chamor. qui n'a a pas affilié à un un animal, quoi, qui n'a pas affilié à son père ou à sa mère, d'accord Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine. As-Faqa, Koltou, Salam.